Le salon du logiciel libre et des technologies ouvertes du, euh, du Québec arrive cette année euh, dans un contexte intéressant. Après. Euh Près d'un an de fonctionnement du centre d'expertise en logiciels libres du Québec, après euh, la publication de la loi 133, dans un contexte où aujourd'hui euh, l'administration de la province du Québec réfléchit de plus en plus à intégrer les logiciels libres dans leur système d'information, ce salon va permettre bah, justement aux décideurs, aux technologues, aux architectes, aux personnes intéressées de euh, voir aujourd'hui un petit peu l'état de l'art. Euh, je pense notamment par exemple à nos clients tels que la Société de transport de Montréal qui va venir témoigner de leur politique et de leur stratégie en logiciel libre qu'ils ont initiée il y a aujourd'hui un peu plus de trois ans. Euh, nous aurons aussi notre autre client, l'Agence de Santé des Services Sociaux des Laurentides, qui viendra témoigner de la naissance d'une communauté de pratique euh, autour d'une gestion simplifiée en gestion documentaire grâce à la technologie open source Alfresco. Et euh, il y aura aussi euh, d'autres conférences, euh, des tables rondes je pense notamment euh, sur la problématique de l'info nuagique aujourd'hui, de cette gestion, de comment le logiciel libre aujourd'hui se place comme acteur central de l'info nuagique conférence à laquelle participera notre leader de pratique infonuagique Jonathan Lelous et la conférence de notre partenaire Red Hat qui va venir témoigner de l'approche du gouvernement fédéral américain sur son intégration des technologies libres, notamment sa relation avec Red Hat. Je donnerai moi-même une conférence sur la manière dont on approche les grands comptes chez Savoirfait Linux dans leur stratégie de changement vers le logiciel libre. Ce sera l'occasion pour nous de démontrer notre approche collaborative avec nos clients pour lesquels nous sommes des partenaires d'accompagnement comme des jardins, comme des joueurs de l'aéronautique ou la société de transport de Montréal par exemple.